Le Firia Talk Show. Qu'est-ce que c'est C'est pas une secte. C'est pas que des filles voilées. C'est pas ennuyant. Mais alors, qu'est-ce que c'est C'est une discussion entre copines pour partager nos passions, nos envies, nos découvertes et nos délires. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager et nous suivre dans cette aventure. Bisous, le monde